Vous ouvre ses archives. Dites en interview par la Fédération Hero Musique expérimentale. Retour sur le plateau de la manette et comme je vous le disais en début d'émission, eh bien avec moi un membre de Homage que bah, je laisse se présenter. Salut. Salut Alors moi Je parle ou... Vas-y, parle Donc moi c'est Antoine, d'Hommerage, guitariste et chanteur D'accord, euh, un projet qui a combien de temps, Hommerage Alors ça a commencé sous sa forme actuelle en fin 2013, début 2014 mais ça fait très longtemps que je fais des essais euh, quoi, qui ont été infructueux. Ça ne s'appelait pas au moins déjà à l'époque, mais ça fait un moment que j'essaye en fait. D'accord. Des musiciens, t'es pas tout seul, je suppose. Si tu peux présenter les autres rapidement. Ouais. Alors il y a Mitch qui est le batteur, qui a joué dans Saint Burn Sweat euh, à une époque, n'existe mm -hmm. plus maintenant. Qui a, et on se connaît depuis très longtemps. On Joue ensemble dans Bikini Karate Girls Club pour les plus vieux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'en rappellent. Et l'autre musicien, c'est Quentin. Qui n'a pas de passif musical D'accord Pas de bien grand chose Il est assez jeune Donc, voilà. donc un projet qui venait d'avant C'est quoi C'est qu'effectivement avais pu euh, bosser sur euh, Enfin vous, vous aviez pu Peut-être toi, à deux ou à trois euh, Commencer à bosser sur euh, Deux, trois morceaux Deux, trois envies Et puis pas forcément euh, Le temps de pousser le truc à fond Comment, comment on mûrit le, le bordel Avant que pour, pour le coup Ça sorte Alors c'est compliqué Parce que si tu veux J'ai essayé pendant 3-4 ans De monter des groupes Enfin mmh. de monter ce groupe Ouais. Finalement, Donc j'ai essayé plein de gens, ça l'a pas fait pour euh, diverses raisons Et en fait c'est quand Mitch est arrivé que, euh, que ça a démarré, vraiment, à deux en fait Au départ on, on a toujours voulu avoir un bassiste Et puis en fait ça se passait tellement bien, c'était tellement simple Qu'on est resté un moment à deux à composer en, en prenant le temps hein. Soit on répétait euh, régulièrement, soit des fois on pouvait pas Parce qu'on ouais, qu a vieille. plus 20 ans hein, tout ça, voilà et donc euh, voilà, ça a pris le temps de se faire en fait Le bassiste il est arrivé en décembre en fait Donc c'est vraiment pas vieux, ça a pris le temps Tu parles de quelque chose qui a mûri etc C'est qu'il y avait quand même une envie de toi perso au centre D'aller sur un style ou sur des, des, une musique en tout cas qui, voilà, C'était pas de, de rencontrer du monde et de voir ce qu'on allait faire ensemble quoi. Il y avait une idée précise, qu'est-ce qu'on parle musicalement quand on parle de Home rage On va dire c'est du punk rock mélodique euh, Mais plutôt à l'ancienne punk rock mélodique je dis pas skate punk ouais. pour moi c'est pas pareil voilà. euh, pour un truc un peu power pop euh, indie rock ouais bien années 90 je pense ouais voilà on fait tout chez moi on fait tout simplement la musique qu'on a découvert ensemble qu'on était ado. Voilà, ça va peu plus loin quoi. Et s'il y a quelques groupes comme ça à citer Pour les, les gens qui nous écouteraient Et qui ne sont pas aficionados de ce style Rock indépendant des années 90 si, Même si c'est toujours compliqué de, euh, de s'affilier Mais il y a peut-être euh, en tout cas avec, euh, bah, avec Mitch C'est-à-dire le deuxième musicien principal des, des, des groupes un peu phares Que vous aimez bien tous les deux Ouais, alors il y a trois gros trucs sur lesquels on bloque C'est bah, Bob Mould C'est-à-dire l'ancien guitariste chanteur de Scordu Qui a joué dans Sugar Qui maintenant fait une carrière solo Qui est super bien Il y a Dinosaur Junior eh ouais. Évidemment, euh... et Joe Breaker également. Bon, mmh. enfin, ça voilà, c'est les trois groupes, je les cite parce que c'est vraiment les trois sur lesquels je suis un peu obsessionnel. Sinon, des influences, j'en ai, ai ouais. 10 000. ouais enfin, évidemment. Vraiment, quoi. On ne voit pas les sites, on n'a pas le temps. Bien sûr. Euh, du coup, il y a un univers autour du truc, il y a un univers autour je sais pas, du tri du visuel Il bon, Qui est plutôt d'ailleurs un résultat plutôt sympa, on reparlera du disque tout à l'heure Mais effectivement, je pense qu'il y, y a quand même une idée forte euh, Alors le visuel, alors oui et non Moi je voulais, absolument, je voulais absolument avoir un visuel Je voulais absolument une identité Même, même pour les premiers concerts, je voulais qu'il y ait un objet en fait mm. Après je t'avoue que c'est une pochette, c'est un... Pedro Garo qui l'a fait, que certains connaissent. Mmh. L'ancien guitariste des Bushmen, j'ai toujours adoré ce qu'il faisait. Euh... Mais euh, moi j'avais pas forcément d'idée définie. Je lui ai donné deux trois trucs, mais Direction. deux trois directions vite fait. Enfin surtout, je lui ai dit ce qui me plaisait dans les pochettes que j'aimais, dans le site que j'aimais. Et en fait, il m'en a proposé 8 qui sont mortelles et 8, et j'en ai choisi une euh, C'est bon. le choix qui a été dur en fait Pardon C'est presque le choix qui a été dur dans les 8 propositions Ah ouais, ouais, euh... ouais vraiment, vraiment hein, y a mon envoyé Donc là j'ai 8 albums devant moi Ok, voilà. bien joué Et sur le, sur, le, sur le titre ou sur les textes Il y a aussi une ligne directrice Comme dans la musique où finalement il y a quand même de, Trois grandes influences et, et une envie d'aller quelque part Une direction en tout cas qui est donnée bah, alors les textes euh, Alors les textes ouais, Les textes c'est pas le J'avoue que c'est pas le truc que je préfère faire Autant tout, euh, tout ce qu'il y a autour J'ai toujours adoré ça ouais. Autant euh, Même trouver du chant, hein, j'aime bien J'aime bien me prendre la tête là dessus Mais alors écrire des textes enfin, Personnellement c'est laborieux Donc ouais c'est juste des textes Sur, euh, sur des trucs euh, enfin des, du, re du ressenti personnel hein, ça ouais. on va pas chercher très loin Par contre le titre oui. c'est Pierre qui l'a trouvé le, le titre du groupe Le titre du disque. D'accord. C'est Pierre qui l'a trouvé et euh, c'était pas prévu. J'avais pas forcément envie de donner un titre en plus pour un premier truc. Mais mm -hmm. il trouvait ça tellement bien bah, que je lui ai piqué. Parfait. Avec son autorisation. Avec son autorisation. Et euh, le titre du groupe, pareil, euh, un truc qui sonnait bien, un truc qu'il fallait qu'il fasse deux mots ou alors euh, quand oh, une signification Ouais, alors je voulais un truc qui fasse deux mots. Ouais. Enfin, je voulais un truc simple qui fasse deux mots, facile à écrire. Ouais. Pas qu'il y ait de faute dans, dans, euh, sur les affiches de concert parce que dans tous mes autres groupes ça m'est arrivé. Mmh. Mais euh, non, alors pareil, ça a été super laborieux. Ça, les paroles et trouver un nom, ça a été super laborieux. On a dû, on a dû mettre un an, un an et demi. Ouais. Et euh, en fait, on s'est retrouvé, bon, il nous faut un nom, vas-y. Et finalement, j'ai trouvé celui-là, je ne sais même plus comment. si, c'est le titre d'un... Un album de Death Pop Club, le groupe français Ah oui Leur dernier album s'appelle Home Rage Et en okay. fait sur le coup j'avais pas pensé à eux J'avais trouvé ça en disant Ah c'est vachement bien et, et en fait je l'avais lu avant Donc voilà et euh, et comme quoi hein, voilà. et Je suis conscient hein, C'est logique donc, donc je pique des trucs Aux gens en fait Mais C'est très bien La musique, Les musiques actuelles Ne sont faites Que, du, que, du, que de prendre de l'ancien Pour faire du nouveau oui. Faut, donc, Que du recyclage Donc c'est plutôt bon signe euh, Tu disais que l'idée C'était d'avoir quelque chose Avant même un premier concert D'avoir euh, ce visuel Peut-être ce disque Avant même les premiers concerts euh, C'est parce que Par ailleurs Il y avait déjà eu expériences Où à chaque fois Que j'ai un groupe Je commence Je fais un concert Et puis le truc meurt Et puis voilà Exactement C'est pour ça ouais, C'est ouais, exactement ça de tous mes autres groupes euh, avec qui j'ai des super souvenirs hein, c'est pas le problème hein. tous mes autres groupes c'était ce principe là c'est à dire on répétait on faisait plein de concerts et en fait au moment d'enregistrer euh, je sais pas je me dis il y avait peut-être un truc qui était, euh, qui était un peu mort qui était un cimetière indien sous le studio ou... ouais ouais ouais enfin je sais pas mais euh, du coup j'ai pas tant enregistré que ça avec mes autres groupes et là, j'ai pris le contre-pied. Ok, donc par, par expérience, euh, ouais, finalement. Par Ou par réaction, à me dire, euh, là, je vais faire l'inverse de ce que, que j'ai toujours fait. On aura un disque qui, qui bon, avec ses qualités, ses défauts, mais on aura un truc à présenter aux gens, quoi. Ok. Voilà. Bah, je propose qu'on en présente justement un premier extrait aux gens. On va s'écouter le premier morceau de de, de, de cette démo, de cette de ce quatre titres, de cette EP, de ce short player. Je ne sais pas comment on dire. Eh ben appelons-là comme tout ça. Euh, on s'écoute donc un premier extrait, puis on se retrouve juste après pour en parler. C'est parti. extrait donc my evil twin de ce disque des home rage je, je suis toujours avec antoine à l'antenne et on est en train un petit peu de parler euh, bah, de, du groupe et là on va se demander un petit peu comment s'est passé justement ce disque tu le disais euh, c'était une volonté d'avoir un disque avant de commencer à faire des concerts pour pas se retrouver épuisé au moment de faire euh, le disque euh, c'est enregistré maison euh, oui euh, c'est enregistré à ladignac le long D'accord. C'est euh, enregistré par Richard Escola. Ouais. Pour ceux qui connaissent, il jouait dans Stéréosaure Ouais. Il jouait dans seeker J'avais joué avec lui. Enfin, voilà, c'est un mec que je connais depuis très longtemps. C'est un vieux pote, mmh. qui est un g en fait, et qui, euh, qui, est, qui est revenu dans la région et qui a installé du matos et et en fait, il commence à enregistrer des groupes et je crois qu'il aimerait bien en enregistrer d'autres. Ok. Et ben... pour info que les gens n'hésitent pas à contacter la manette, on, lui, on leur fera passer euh, les contacts si ça les intéresse. Ça. Euh, des parties prises sur l'enregistrement, il y a des fois où euh, c'est un petit peu. Euh, euh, voilà, on ne sait pas. Enfin, il y a des choix quand même, même si on a l'ingé son euh, qui bosse, euh, il bosse à son service. Euh, euh, il y en a qui, qui, qui ont tendance à dire faut que ça grossisse le son parce qu'on est en 2016 quand même et on va avoir une prod euh, euh, très compressée. Il y en a qui choisissent d'avoir une prod euh, un peu aérée, c'est-à-dire des moments où c'est calme, des moments où c'est énervé. Est-ce que vous, il y a eu des Choix ou est-ce que finalement ça s'est déroulé point barre quoi Ouais c'est un peu ça ouais. Enfin j'avais une idée assez précise en tête et puis ouais f... en fait le résultat est à peu près ce que je voulais faire. Mmh. Ouais il y a deux trois trucs que je ferai pas pareil parce qu'il date pas d'hier en fait c'est d'avril 2015 non, ouais. Et euh, ouais on s'est un peu laissé guider on est allé vite. Enregistré hein. ouais. en deux jours le mix on l'a fait en deux jours je le master j'ai laissé faire. D'ailleurs, ouais. je sais même pas si tu es venu sur le master mmh. Là, ça devient trop compliqué pour moi ouais. euh, Non, non, après euh, Enregistrer d'autres guitares Faire un petit solo, mettre de la guitare Acoustique sur certains trucs, c'était un, truc, un parti pris Ça, ouais. c'est sûr euh, Tout le reste, euh, un peu des deux quoi. D'accord. Mais plus spontané quand même Alors, le but, après de l'avoir sorti C'était de faire quelques concerts Qu'est-ce qui a déjà eu lieu comme scène il euh, bah, y a eu deux dates à Limoges, un Dogo, mmh. un petit j ouais. euh, On a joué à Guéret au bar de la Poste mmh. Invité par les, les amis du gang C'est ça, avec Top Seater V Groupe de Poitiers ouais, Qu'on salue au passage s'ils nous écoutent sur euh, Radio Pays de Guéret Qui rediffuse cette émission parmi d'autres radios et oui, donc toujours un bon accueil en général Ouais, à Guéret. Ouais, ouais c'est vachement bien Ne pas ouais. hésiter donc les groupes qui ne seraient pas encore passés là-bas à contacter les gens du gang Ils trouveront tous leurs contacts sur leur page Mais effectivement, plutôt un bon accueil au, au bar de la poste Ouais, surtout que je n'avais jamais joué à guérir De ouais. tous mes groupes, c'était la première fois ma vie Que je crois que je mettais un pied à même. Donc tu vois, c'est pour te dire Mais non, c'était vraiment bien il se dit que dans cette scène euh, rock indépendant, quand on rencontre des groupes avec qui on joue, on arrive à échanger des contacts, à rester un petit peu en contact. Ça a été le cas par exemple sur cette date avec les, les poids de vin Ouais, ouais, ouais. Euh, top Sitter V, c'est bien entendu. Mmh. Et ça tombe bien, je... Alors, je, vais... Enfin, je vais les faire jouer Oui et non, ils reviennent à Limoges au mois de septembre, c'est le vendredi 16 ouais. Ils vont jouer au Petit J, ouais. alors exceptionnellement ce sera avec nous Parce qu'en général au Petit J il n'y a souvent qu'un groupe oui. Donc là pour le coup il y aura les deux groupes, Home Rage et Top Seater V D'accord le... Ouais c'est ça, le 16 septembre, au et, Petit -J. Et dans les choses qui doivent arriver, il y a cette date donc en septembre, il y a peut-être d'autres trucs Il y a ça, il y en a une autre le 6 août Mais mmh. je crois que c'est plus ou moins privé Donc pas trop m'avancer D'accord Et ouais je suis en train d'en chercher d'autres Mais euh, oui il y a des trucs qui se profilent Mais chercher des dates c'est chiant Ouais c'est Il n'y a pas de, pas de miracle hein, ça C'est galère Il faut envoyer des mails En plus je n'ai jamais vraiment fait dans mes groupes Ouais. Donc je découvre un peu, euh, mais bon, oui, ici il y a des trucs qui se débloquent. Il y a des voilà. trucs qui se débloquent, parfait. Euh, je suppose qu'il y a aussi une présence sur le web, si les gens voulaient aller en écouter plus, découvrir un peu plus de l'univers du groupe. Ben ouais, il y a un Facebook, un Bandcamp, comme tout le monde. Mmh, je oui, crois. non, ça arrive, il y, y en a qui n'en on ont pas, hein, tu sais. Non, ouais, mais je voulais pas au début, moi, Facebook. Il n'y a pas de MySpace. Nice euh, <rire> je voulais pas au début un Facebook. Je faisais ma, ma tête de con, je voulais pas. Mmh. En fait c'est vraiment bien quand même. Bah, au final euh, c est... C est, ouais, ouais. Ouais, je comprends pourquoi. Que ça s'impose c'est comme à l'époque où ils refusaient MySpace à l'époque. Ouais non mais voilà c'est exactement que, ça. Ouais, Alors, je sais pas pourquoi je crois que j'avais pas envie de m'emmerder avec ça, j'en avais mmh. même pas de perso et en fait c'est vrai que ouais, ça donne une visibilité. Mmh. Et puis même pour trouver des dates c'est quand même mieux Facebook quoi. Tout à l'heure on parlera de finances participative ou ce genre de choses. Ça vous est déjà passé par l'idée de se dire pour payer un enregistrement, pour payer un projet, je vais demander à l'avance aux gens des sous quitte à leur envoyer le disque par la suite ou alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les us et coutumes Non, ça m'est pas venu à l'esprit. Après je trouve ça bien, hein. hum. mais bon, nous voilà on, on approche doucement de la quarantaine, on n'a pas vraiment d'ambition autre que s'amuser, faire.. Enfin euh, on, on a des envies quand même faire des concerts. Après voilà, on peut. Euh, je pense qu'on se financera nous-mêmes euh, Ou avec les sous des concerts mmh. Par contre pour les groupes qui ont vraiment, des, qui veulent vraiment plus tourner Ou des, mmh. des mecs plus jeunes que nous, je trouve ça super bien Et du coup ça t'est arrivé en tant que euh, participant justement D'aller euh, filer 5 balles sur un projet Oui, je crois que j'ai filé 5 balles pour euh, même un peu plus Il y a un projet de documentaire de David Basso mmh. Je sais pas si tu vois qui c'est Non David Basso c'est le réalisateur de clips qui a fait tous les clips d'un common man from Mars et ouais. de, de toute cette scène un peu Et là il réalise un documentaire sur la scène indépendante française qui apparemment va être super bien Ça s'appelle le diesel, je sais pas trop, ça devait sortir là Je crois que c'est un peu repoussé parce que bon forcément il y a beaucoup de rush, beaucoup de trucs mais mmh. ça a l'air vraiment bien et j'ai filé un peu de thunes pour ce projet, me semble-t-il. Donc des goûts sur, euh, je suppose, euh, la musique à l'image, euh, des envies peut-être aussi euh, d'être filmé, de faire des trucs euh, comme ça. Euh, je crois que tu as participé aussi à des associations qui ont fait des clips pour des groupes. Ah putain. Enfin, euh, oui oui. Ben euh, oui. J'avais fait un clip pour euh, Des Enfin, j'avais fait un clip, pas exactement. Participé à ouais. Mmh. J'avais participé à. Surtout, j'avais filmé pas qu'il avait monté parce que mmh. c'était mon pote à à l'époque. Et euh, mais j'ai pas vraiment fait de vidéo depuis Et donc, euh, donc pas d'envie particulière sur Homepage, en tout cas pas dans un premier temps, il y aurait d'autres choses à arriver avant quoi Ouais, ouais, déjà ouais. Déjà composer des morceaux, faire des concerts Déjà mmh. faut, euh, faut peut-être qu'on se remette à composer et puis faire plus de concerts, on en a fait que quatre ouais. Bon il y en a deux à venir, euh, voilà, on prend le temps mais peut-être tourner un truc au local J'avais pensé à faire ça, Ok. ça me pétait au casque il y a deux semaines euh... Maintenant il faut des gens qui le qui sachent le faire. Mmh. Je sais pas, on verra. A voir donc, en tout cas, bah, on vous souhaite plein de concerts du coup pour la suite. Euh, merci d'être venu dans cette émission. Et puis on va s'écouter quand même un deuxième morceau de ce disque. Le, quel morceau on va écouter maintenant Eh ben Batsine, par exemple. La 3. Parfait. Eh ben, merci à toi d'être venu. Et puis on euh, se quitte en musique. On espère que ça aura donné envie à certains d'aller en écouter un petit peu plus. Ouais.